Bonjour, aujourd'hui une suggestion de Dame Resnick suite à un commentaire sur la chaîne, il me proposait euh, de faire la construction des points de brocard. Les points de brocard c'est quoi Prenons un triangle quelconque et plaçons un point n'importe où, euh, où à l'intérieur. Et on va relier ce point aux trois sommets. Alors... Du coup, chaque, euh, chacun des traits oranges divise les angles de notre triangle euh, en deux parties, euh, inégales, ou égales si on, était, euh, si on était pile au milieu, sur la, sur la bisectrice. Hein, on pourrait avoir les, les trois bisectrices qui nous couperaient chacun de ces angles en milieu égaux, mais si vous placez le, le point au pif, euh, vous allez séparer chacun de ces angles en deux. Bon, la somme de ces six angles hein, fera toujours 180, bien sûr, puisqu'on sait que la somme des trois angles d'un triangle fait 180, et qu'on aura beau les couper en deux, si on fait la somme des morceaux, on aura toujours la même chose. La question, c'est, est-ce qu'il y aurait une position particulière pour laquelle on pourrait avoir l'égalité, soit des angles, euh, l'angle qui est à droite à chaque fois, quand on regarde, si on est dans l'angle et qu'on regarde le point au milieu, et qu'on prend les angles de droite, c'est ceux que j'ai matérialisés en orange, est-ce que ces angles orange, il y aurait moyen que les trois soient égaux donc si je déplace mon point, par exemple assez rapidement, là j'arrive à 25, 25 et 26, on voit qu'il y a un sweet spot où on va réussir à avoir ces trois angles orange égaux. Par contre, les angles verts ne sont pas du tout égaux. Et là, par exemple, de la même façon, j'ai mes trois angles verts qui sont quasiment égaux, 25, 25, 26. On voit bien que j'ai un deuxième point qui est assez distant du premier pour lesquels on va retomber euh, sur trois angles identiques et d'ailleurs apparemment sur euh, la même valeur. On peut faire, euh, j'ai fait la construction dans GeoGebra pour trouver exactement pour un triangle donné euh, les, la construction de ce qu'on appelle les points de Brocard, qui sont les deux points permettant d'avoir cette égalité. Et sur ce, tri sur ce triangle, là hein, ce triangle-là, pas les points que je peux déplacer, ce c'est pas les points P parce que eux ils ont été définis précisément à partir des points baissés. Par contre, je peux déformer mon triangle et on voit que, quelle que soit la position que je prends, mes six angles vont être égaux. Je peux déplacer comme je veux mon triangle. Les angles sont toujours égaux. D'ailleurs, on peut s'amuser pour un triangle équilatéral. On va se retrouver avec nos médiatrices, médianes et euh, bisectrices, toutes confondues. En fait, chaque angle de 60 est coupé en deux parties égales de 30 degrés. Euh, et là, on a nos deux points de brocard qui sont confondus. Alors, toute la question, c'est comment est-ce qu'on euh, est qu les trouve, ces points de brocard On va faire la construction. Je vais vous montrer que cette construction elle, elle est assez facile est tout à fait à votre portée en cinquième avec les outils que vous avez sur les angles, les hauteurs, il suffit de savoir tracer finalement une médiatrice, une droite perpendiculaire à une autre passant par un point donné, ça vous savez très bien faire, et vous allez voir qu'on va pouvoir trouver les points de brocard, on va en calculer un pour un triangle quelconque. Alors il nous faudra une équerre, il nous faudra un rapporteur, il nous faudra une règle, un crayon bien taillé et bien sûr... Un compas. Pour la clarté du schéma, je vais vous le faire au feutre, même si ça fait des traits un petit peu plus épais. On a notre triangle ABC. Il va s'agir de tracer pour chacun des segments un cercle. Et on verra que ces trois cercles vont venir donc placer précisément un point de bois quart. En fait, on pourrait en faire que deux, hein, c'est comme quand on calcule. Euh, quand on place nos médiatrices, on sait que nos deux médiatrices vont venir se couper à un point précis et la troisième va normalement revenir exactement au même endroit. Donc on n'aurait pas besoin de tracer la troisième, mais en fait c'est une façon de vérifier si notre schéma est bien précis. Donc on va faire la même chose. Comment doit être ce cercle Ce cercle il doit passer par les points A et B d'une part, mais ça, des cercles qui passent par les points A et B, il y en a une infinité. Hein. Si je prends par exemple euh, mon, mon rapporteur qui est un, un demi-cercle, un demi euh, bah, je peux toujours, quelle que soit sa taille, je peux toujours faire passer mon rapporteur par les points A et B. Il ne faut pas qu'il soit trop petit quand même. Si son diamètre est plus petit que AB, ça ne passera pas. Euh, il ne pourra pas toucher les deux. Mais on voit que là, je pourrais faire passer un cercle. Je peux en faire passer d'ailleurs un autre de cette façon-là. Et si j'avais un rapporteur beaucoup plus petit, comme celui-là, bah, ça marcherait aussi. Hein. Je peux faire un cercle qui serait comme ça, et puis un autre qui serait. Comme ça, à l'envers. Donc on voit bien que par deux points passe une infinité de cercles. Par contre, des cercles qui soient tangents, ça, il n'y en a qu'un seul. Alors, tangent, tangent, ça veut dire quoi Alors, quand vous avez une droite et un cercle, qu'est-ce qui peut se passer bah, Vous pouvez avoir, tout simplement, la droite qui coupe le cercle. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un arc de cercle, ici, et une corde, hein, comme, un, comme pour tirer des flèches. Vous pouvez aussi avoir, bien sûr, la droite qui passe à côté du cercle. Dans ce cas-là, il n'y a aucun point d'intersection. Donc ici, on a deux points d'intersection, là, on en a zéro, mais on a un cas intermédiaire pour lequel on va avoir exactement un point d'intersection. Et dans ce cas, au niveau du point de contact, en fait, le... au niveau du point de contact, si on prend la perpendiculaire, on va passer par le centre. C'est une des propriétés, la perpendiculaire au point de contact de la tangente passe par le centre. Vous pouvez imaginer euh, une roue, une, le sol et une roue de vélo. Vous aurez toujours, euh, si vous prenez la perpendiculaire ici, elle vous amènera toujours au centre euh, de votre cercle. Alors, en quoi ça va nous être utile On a dit, on doit passer par le point on doit passer par le point B et on voudrait être tangent à BC. C'est-à-dire que la règle matérialiserait, matérialiserait le sol et on veut que notre... notre notre cercle soit un peu comme ça. Alors, on voit bien qu'avec mon rapporteur, typiquement, ce n'est pas la bonne taille. Il est un peu trop grand. Mais on va tirer avec le compas et l'équerre. Alors, ce cercle, s'il si passe par A et par B, son centre doit être sur la médiatrice de AB, puisque la médiatrice de AB, c'est l'ensemble des points à égale distance de A et de B. Et le cercle, le centre d'un cercle, est à égale distance de l'ensemble des points, donc de A et de B aussi. Donc on va tracer la médiatrice, souvenez-vous, pour tracer une médiatrice, vous prenez un écartement de compas absolument quelconque, euh, il faut juste que ça soit plus grand que la moitié, sinon les deux cercles de construction que vous allez faire ne vont pas se couper, et vous tracez deux grands demi-cercles, alors quand vous avez l'habitude, vous n'avez pas besoin de tracer le cercle entier, mais là, c'est pour vous rappeler, bien vous rappeler à quoi ça ressemble Ça fait une espèce de, euh, une espèce de forme de poisson là, comme ça. Et vous reliez les deux intersections de cercle avec un trait de construction bien léger. La droite qu'on vient d'obtenir passe exactement par le milieu. Je peux mettre un petit codage comme ça. Elle est perpendiculaire. C'est ce qu'on appelle la médiatrice. Le centre de notre cercle qui passe par A, de tous les cercles qui passent par A et B est forcément sur cette droite. Ça c'est la première chose. Ensuite, on a dit qu'il faut que ça soit tangent à B euh, tangent euh, le cercle doit être tangent au point B euh, par rapport à la droite BC. Donc on va faire ça en obtenant la perpendiculaire à BC qui passe par le point B. Je place ma règle, j'amène mon équerre, je repositionne ma règle comme ça je peux tracer ma perpendiculaire d'un seul trait. Ce qui m'intéressait surtout, c'était ce point-là. Je n'ai pas besoin de tracer toute la droite. Là, je la marque pour la coder, ici, avec la perpendiculaire. Mais notre centre, il est ici. Et je vais donc aller piquer mon compas sur ce centre et le faire passer, régler l'écartement, soit sur le point A, soit sur le point B. Si je le fais sur le point A, normalement, on va passer pile sur le point B. Et en plus, on aura une magnifique tangente euh, au segment BC. Alors, c'est parti un premier cercle. Je fais un petit peu plus épais parce que là c'est pas un trait de construction comme tout à l'heure. On est bien tangent, on mord très légèrement mais ça va. Euh, au ABC. Hein. On voit bien que le cercle, le, le cercle vient juste toucher mais ne passe pas derrière l'arrêt. Ok. Si vous n'avez pas suivi, il reste deux segments euh, pour attraper la méthode. Alors le segment BC. Pareil, je vais tracer ma médiatrice. Alors, ma médiatrice, je prends un écartement de compas au hasard. Je trace la première partie du poisson, on va dire. La deuxième. Alors, attention, il va pas falloir se tromper sur les points d'intersection. Parce que là, on se marche un peu dessus avec les tracés tout à l'heure. Je me positionne précisément et je fais ma construction Assez léger, que vous arriviez à le voir, mais pas trop épais pour que ça ne soit pas trop confus, parce qu'on commence à avoir pas mal de choses ici. Ça, c'est la première chose, et on a dit qu'il faut qu'on soit tangent au côté voisin. Tangent au côté voisin, ça veut dire que je peux faire un, un, tourner ma feuille, là. J'ai dit un quart de tour, mais non, en l'occurrence, un tiers de tour. théoriquement ce point là déjà est suffisant mais on va vérifier si notre troisième cercle vient couper exactement ici donc même chose je vais reprendre la médiatrice à l'aide de mon compas, écartement quelconque j'essaye de reprendre là où j'ai piqué déjà mon point A si vous reprenez à chaque fois le même point A vous serez plus précis je suis entre les points C. Alors attention, là je suis sur la couronne la plus intérieure. Je vérifie. Et là aussi. Donc ça veut dire qu'on est là. Et là. Alors, vous pouvez reuser avec l'écartement de compas pour éviter d'avoir comme ici des cercles qui soient très proches l'un de l'autre, ce qui est un petit peu délicat après pour ne pas se tromper euh, et ensuite il me faut une fois de plus avoir la tangente à AB donc la tangente à AB il faut que ce soit perpendiculaire à AB mais au point A perpendiculaire à AB au point A, je place ma règle le long de AB mon équerre qui vient se coller au point A je repositionne ma règle le long de l'équerre et je peux tracer perpendiculaire à A ma perpendiculaire à AB passant par A okay. donc il faut que je retrouve ma médiatrice, elle était là ma perpendiculaire est là, donc mon point mon centre va être ici Alors, on a bien, on passe bien par les points A et C on est parfaitement tangent euh, ici hein, si je positionnais ma règle le long de AB on est parfaitement tangent, ça marche bien et on voit qu'en termes d'intersection, si je, si je zoome si zoom un petit peu, euh, on voit qu'on est pas mal. Hein on, a un point, euh, on a un point central qui est assez précis. Euh, qu'on va maintenant relier aux trois sommets du triangle. Donc Je prends ce point-là, je le relie au point C, je le relie au point A, et au point B. Et on va pouvoir ensuite vérifier si la propriété qu'on avait des angles euh, des angles égaux, d'avoir trois angles égaux, est vérifiée. Alors, les angles en question, ça serait quoi Ça serait est-ce que cet angle-là, que je noircis, cet angle-là, et cet angle-là, bien la même valeur je positionne mon croisillon sur le point A, le 0 sur le orange et je vais voir mon trait rouge, il tombe à combien il tombe à 30 degrés, on est bien Là, on a bien les 30 degrés ici, si on est sur la couronne intérieure on va du 0 au 30 dernier angle je positionne au point B pile sur mon croisillon le 0 sur le orange le 0 le orange et j'ai bien le rouge qui tombe sur le 30 ça marche je refais le dernier maintenant que j'ai la couleur si c'est plus clair pour vous le orange sur le 0 hop le croisillon voilà, à peu près correct et 30 degrés on est encore à peu près à 30 degrés donc on voit bien qu'on a réussi à tombe, à trouver le point hein, le point p tel que nos trois angles sont pile égaux. On pourrait faire de la même façon euh, trois angles, trois cercles différents. Euh, en quoi ils seraient différents euh, ben, Par exemple, on ferait toujours un cercle qui passe par A et C, mais au lieu qu'il soit tangent au point A, on irait chercher cette fois-ci la tangente au point C. Donc on serait en face. Et on obtiendrait ainsi euh, trois nouveaux cercles qui vont se croiser à un point donné à l'intérieur du cercle qui nous donnera cette fois-ci la deuxième série d'angles un peu comme on avait tout à l'heure sur l'iPad euh, voilà avec entre les, les traits rouges et les traits verts la série des angles rouges et des angles verts donc voilà comment construire euh, voilà comment construire ces points euh, bah un petit défi pour vous vous avez les outils c'est une construction qui est un peu délicate qui demande d'être très de travailler très proprement euh, avec euh, notre avec notamment l'équerre et la règle et ensuite avec le rapporteur mesurer tout ça pour vérifier si ça fonctionne ça vous fera une très bonne pratique pour une géométrie de cinquième. allez bon courage